Demande 66 Aide-moi à entendre, à voir et à comprendre Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Aide-moi, je t'en prie j'ai besoin de ton secours afin d'y voir clair, afin d'entendre et de comprendre clairement ce qui peut m'aider à sortir de l'obscurité et à entrer dans la lumière. Libère-moi des fausses croyances, des illusions et de ce qui est vain et néfaste. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.